bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, c'est bon, tranquille. Dites-moi, Cristiano Ronaldo, il a quel problème Donc maintenant, il va nous expliquer qu'il n'est pas content de là où il joue et que maintenant, il a décidé de choisir la violence envers ses adversaires Mais non, mais Cristiano Ronaldo, tu commences encore une fois à plonger dans les abysses de la sombritude au niveau du football. Tu sais ce que tu veux ou tu ne sais pas ce que tu veux Regarde les images Absolument choquante auxquelles tu nous soumets. Maintenant, toi, tu attrapes les joueurs adverses à la gorge. Toi qui avais l'habitude de les étrangler en marquant des buts, maintenant, tu décides de les étrangler directement. Mais non, mais Cristiano Ronaldo, si tu veux faire de la WWE, du catch, mais va aux États-Unis. Tu vas te battre contre les Undertaker, les Randy Orton, tous ceux qui sont à la retraite. Tu vois Tu vas là-bas et puis tu les fracasses. Tu montes sur la, sur la sur la troisième corde et tu sautes sur les gens. Mais ben oui, il va faire ça. Qu'est-ce que tu fais en train de t'afficher à vouloir faire semblant que tu es un footballeur On sait que tu n'es plus un footballeur. Je sais que ça choque, mais là, des images comme ça, je suis désolé, ne sont pas les images d'un footballeur. Il a été un grand footballeur. Le GOAT, tout ce que vous voulez. Le père de la Ligue des Champions. Mais là, regardez, quelles images nous sommes en train de voir Cristiano Ronaldo a mis quelqu'un au sol en l'étranglant. Ça y est, il veut s'inscrire à l'UFC. Vous avez vu comment il n'arrête pas de traîner avec tous les gens de l'UFC Dès qu'il y a des combats, il est en première ligne. Il fait des pauses de combat. Et là, on voit clairement qu'il a littéralement été influencé. Là, ça se voit que tu traînes beaucoup trop avec Khabib, toi. Non, Cristiano Ronaldo, franchement, je suis déçu. Ce genre d'image, on n'avait pas l'habitude de tenir. Les... De te les donner. Mais là, regarde-moi ça. Hein Ça, c'est la honte. Mais non, Cristiano Ronaldo, 5 fois ballon d'or. Maintenant, il veut être champion du monde de Jiu-Jitsu brésilien. Il commence à faire des étranglements. Franchement, je suis littéralement choqué. Cristiano Ronaldo, celui que quand il faisait sa mèche blonde, on disait, oh là là, il va sûrement marquer encore 5 buts, 4 buts. Ça va être du grand n'importe quoi. Maintenant quand il fait sa mèche blonde, on va se dire que là, c'est pour étrangler les adversaires. Mais non Qui t'a demandé d'aller jouer là-bas Hein Si tu es frustré, c'est pas de notre faute. Hein Donc tu vas arrêter de faire ce genre d'attitude et tu vas commencer à jouer au ballon, chose que tu dois faire. Parce que tu as un contrat assez juteux et je pense que dans ton contrat, il n'y a pas marqué possibilité d'étrangler les joueurs. Hein Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer Franchement, moi, ça me choque de te parler comme ça. Je sais même pas si je vais pouvoir assumer la déferlante de, de haine auquel je, vais, je me mets face. Mais là, je suis obligé de te dire la vérité. Voilà. Là, pour l'instant, t'es es nu. Donc, peut-être qu'apparemment, tu vas revenir en Europe. On va voir si tu as encore euh, des kilomètres sous le capot. Mais là, on dirait que c'est terminé. Que là, le moteur est foutu qu'il faut changer le moteur, qu'il faut changer la carrosserie. Voilà. C'est triste à dire, mais Cristiano Ronaldo se trouve trop loin sous terre, avec aucune possibilité de respirer, mais il a beaucoup d'argent. Mais on voit que l'argent ne fait pas tout. Vous voyez Le contrat qu'il a, c'est l'un des plus gros contrats footballistiques du monde. Et il se retrouve à faire ça. Eh oui, l'argent ne fait pas tout. Voilà. Merci.